Thank you. Mon premier salaire. Mon premier salaire. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. Ah, tu m'invites D'accord. Choisis. Je ne sais pas. Choisis. c'est difficile. Il y a beaucoup de restaurants. Élisez le nôtre. 42, 65, 85, 10. Je non réserve bon. une table. 42, 65, 85, 10. Allô? Élisez le nôtre? Je voudrais réserver une table pour déjeuner. À 13h. Pour deux personnes. Monsieur Dubois. Vincent Dubois. Merci. À tout à l'heure. J'ai réservé au nom de Dubois, Vincent Dubois, de couvert. La table de Monsieur Dubois. C'est une très bonne table, pas des fenêtres avec vue sur le jardin. un apéritif euh, Non, non, merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez Je vous conseille du foie gras ou du caviar, pour commencer. Très bien. Alors, pour commencer, du foie gras. Et ensuite et ensuite, euh, je vous conseille le homard rôti. Ou le canard au sang. Alors un homard. Et pour monsieur Je n'ai pas très faim. Vous auriez un potage de légumes Si monsieur désire... Je vais demander au chef. Merci. Je n'ai pas très faim. Je vais appeler le sommelier pour les vins. Qu'est-ce qu'il y a Tu as vu les prix Non, mmh. ils ne sont pas sur ma carte. Je vous conseille un château ou un Mercuré. Je préfère de l'eau. Addition, s'il vous plaît. 610 francs. Je n'ai pas assez d'argent. Ça va tout juste. Et le pourboire Ah, oh, le pourboire. J'ai une idée. Allô Le Concorde de Lafayette Je voudrais parler à Pierre. Allô Pierre C'est Vincent. Je suis à l'Élysée le Nôtre. Je n'ai pas assez d'argent. Tu peux me prêter 100 francs Tout de suite Oui, tout de suite. J'arrive. Tu es formidable. À tout de suite. Je voudrais une carafe d'eau. Ah, oh, et pour moi. Allez, viens. Tu as faim? Oui, un peu, et toi Moi, ça va. La prochaine fois, je t'invite, mais je t'invite ici. Son premier salaire. Mon premier salaire. Mon premier salaire. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. C'est le premier salaire de Françoise. C'est le premier salaire de Vincent. Après le premier, il y a le deuxième, puis le troisième. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Le neuvième. Le dixième. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. Ah, tu m'invites Je t'invite. Tu m'invites. Je l'invite. Je vous invite.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 Vincent Dubois. Merci. À tout à l'heure. Je voudrais réserver une table au nom de Monsieur Dubois pour deux personnes pour déjeuner à 13 heures. J'ai réservé au nom de Dubois, Vincent Dubois, de couvert. La table de Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Pour commencer, une salade de tomates ou du saucisson. Une salade de tomates...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 appétit